Bienvenue sur cette vidéo de modification d'un zonage dans le logiciel web MapoTempo. Choisissez dans la liste de vos zonages le zonage à modifier. Une icône représentant un crayon vous permet de modifier les points de votre zone. Au clic sur cette icône, vous voyez apparaître les poignées. Ce sont ces petits carrés blancs qui pourront être déplacés. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur la poignée à déplacer et de la glisser à l'endroit souhaité. Certaines poignées sont en transparence. Ce sont les poignées intermédiaires. Elles vous permettent d'affiner le tracé. Elles peuvent être déplacées de la même manière. À chaque modification, deux nouvelles poignées intermédiaires apparaissent de chaque côté de la poignée modifiée. Pour supprimer une poignée, il suffit de double-cliquer sur celle-ci vous permet de valider les modifications effectuées. Vous pouvez les annuler en cliquant sur le bouton Abandonner. Dans le panneau de droite, vous pouvez attribuer un nouveau véhicule à cette zone ou laisser celui existant. Vous sauvez les modifications en cliquant sur Enregistrer. Merci pour votre écoute.